Joyeux Noël à tous, passez de belles fêtes de fin d'année euh, et surtout euh, je vous souhaite une merveilleuse et belle euh, année à venir. 2021 sera clairement meilleure, euh, elle sera sûrement avec plein de différents défis et, euh, et aura ses propres... Euh, ses propres combats à mener, mais dans tous les cas, elle sera clairement meilleure que 2020, euh, tout simplement parce que euh, cette année qui vient de passer, euh, certes, a été difficile, mais euh, nous a rendu plus fort et nous a bien montré qu'on savait s'adapter, on savait, on savait euh, trouver des solutions, trouver des actions, euh, nous a aussi rapproché les uns des autres et ça, c'est vraiment important de le mentionner parce qu'on... On, peut avoir, on avait tendance à l'oublier, mais on a bien réalisé que le partage, le soutien de... Euh, des gens qui nous entourent, euh, ou que ça soit sur différents continents, euh, on travaille bien avec euh, des entreprises françaises et des, des entreprises canadiennes, euh, ça nous a montré qu'on euh, rencontre tous les mêmes difficultés, et que partager, échanger et trouver des idées ensemble, euh, même si on ne travaille pas pour la même entreprise, nous rend clairement plus forts, nous aide à avancer et, euh, et nous, aide, nous aide à rester positifs. Et ça, c'est... Ça vaut tout l'or du monde. Je vous souhaite une merveilleuse année 2021. pleine de défis positifs, avec, euh, avec plein de, de bonheur, de joie et, euh, et, et surtout de santé.